Serait-ce le phénomène des crimes rituels qui refait surface ou juste un acte ignoble ou castré à des fins personnelles C'est la question qui taraude les esprits après avoir visionné la vidéo qui ce mercredi a fait la une des réseaux sociaux. Une jeune fille aurait sauté d'un véhicule à usage clando pour échapper à un kidnapping. Oui. C'est grave. Non, c'est pas grave, ça va, aller. Ouf. ça va aller. Ça va aller, ouais, ça va aller ça, oh. va aller. ça va aller, on part à l'hôpital, ça va aller. Ah, okay, ça Je suis en train d'aller avec Oubette à l'hôpital militaire. Oh. Elle a failli être kidnappée. Elle est sortie, elle a sauté par la, la fenêtre, la paraprise de, de, du clandoman. Oh. Le clandoman a fui juste à notre petit marché du 6 là, Dieu merci, que c'est là où tout s'est passé. Et il y a des gens qui sont venus m'appeler à la maison, je suis sortie presque nulle. Donc nous sommes entrés dans l'hôpital. Le clandoman a fui, mais il a garé son clando à la descente de la ruelle qui sort à plein ciel là. Donc c'est ça l'effet ce matin. Des cas de ce genre, on en a déjà eu au Gabon. Pour certains internautes, l'approche des élections présidentielles justifierait ces actes ignobles qui, pour la plupart, endeuillent des familles. D'autres, par contre, estiment que la précarité en est à l'origine. Le Gabonais aujourd'hui, pour une minable somme d'argent, serait prêt à en découdre avec son prochain. Sachant bien que, quelle que soit leur ethnie, les Gabonais ont tous un lien de parenté. Qu'est-ce qui pourrait donc expliquer ce manque d'humanisme grandissant L'association de lutte contre les crimes rituels avait il y a deux ans interpellé les autorités sur la nécessité de poser des actes concrets afin de mettre fin au phénomène des crimes rituels. Celle-ci avait également souhaité l'implication personnelle de la Première Dame afin de faire large écho des nouvelles dispositions en matière de sanctions contre les auteurs de crimes avec les prélèvements d'organes.